Auprès de l'hôtel de grâce, nous te louons et nous te glorifions. Dieu le Dieu Tout-Puissant et plein de bonté. Qui nous accorde par grâce ton amour et ta parole. Et par le sacrifice de ton fils Jésus-Christ, tu nous rapproches devant toi. Tu nous donnes l'espérance d'être pris de toi éternellement. Et ton amour dans ton cœur nous pousse à nous aimer les uns des autres. Nous te disons merci pour, pour toute intervention sur, le, sur notre corps terrestre et sur notre esprit. Tu interviens là où l'homme ne peut rien faire. Et tu donnes la solution là où c'est impossible devant, devant l'homme. À cet instant, nous avons besoin de ta parole et de ta, de ta grâce. Nangonga na yom yom. Sois auprès de nous et annonce ta parole par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être des, des instruments entre tes mains. Zala biloko okati mayo. Bien que nous sommes imparfaits en tant qu'êtres humains. Atako to zali batu yakokokate lokola batu yakati amukili. Mais ta toute puissance est du fiel œuvre. bo kasi nayo yango ezali kokolisa mosala nayo. Entoure-nous par la protection de tes anges. Zingabiso Nalissa lisali si ya Que la paix de Christ règne en ce lieu. Nous nous couvrons dans la prière de notre apôtre de district et celle de notre apôtre patriarche. Tous les apôtres du monde entier, tous les serviteurs et tous les enfants de Dieu ont besoin de ton aide. Nyonso ya mokili bana nyonso bazali namposa si assiste ceux qui sont dans la ba mikakatano ceux qui sont malades et ceux qui sont en deuil ba ba ceux qui sont dans les chômages bayé jette aussi ton regard vers les enfants bazali vers la jeunesse et les personnes de Troisième âge. Tout le monde a besoin de ton intervention. C'est ça qui nous donne la force de te louer et de te glorifier. Abrège le temps et avois ton fils afin qu'il vienne nous prendre. Fais plus que nous pouvons nous exprimer en simples paroles. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, chers invités, soyez les bienvenus auprès de l'auteur du Seigneur. Nous avons reçu la parole dans les actes des apôtres, chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement nakati ya mukanda ya acte des apôtres. dans misala ya Bantoma na chapitre ami balé pe versé ya tukumi ne balé. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. makasi ya Bantoma. On pona kozala lisanga loko la bandeko. Pona koli a esika moko pe ko La communauté peut prendre place et la chorale peut interpréter un cantique. Communauté to fanda pe bayembi pa pe sa Mes frères et soeurs dans le Seigneur. Chers invités, nous émettons tous le vœu d'être semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est très humble et doux de cœur. C'est en cela que nous lui demandons de nous accorder la force et la foi nécessaires afin de lui être obéissant et okay. de le suivre partout. Mais nous devons aussi comprendre une chose. C'est une œuvre du Maître qui mérite nos efforts. Chacun doit œuvrer sur si son fort intérieur et le changement doit être visible dans ce que nous faisons dans nos paroles et nos actes dans l'amour que nous manifestons à notre prochain et dans notre motivation dans l'œuvre de Dieu. La parole d'aujourd'hui nous conduit au jour, de, disons, de la première église. Les apôtres du Seigneur Jésus avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils ont eu la force d'évangéliser et d'apporter de, de, la bonne nouvelle à toutes les nations. Et parmi les fidèles, ils étaient unis les uns les autres. Des dons particuliers se développaient entre eux. Et le Saint-Esprit s'est manifesté dans tout ce qu'il faisait. Là, nous revenons peut-être au quatrième article de notre confession de foi. Je crois que le Seigneur Jésus gouverne son Église. Je crois que le Seigneur Jésus gouverne son Église. Et qu'à cette fin, il a envoyé, et il envoie encore jusqu'à jusqu son retour, ses apôtres. Avec la mission d'enseigner et en son nom de pardonner les péchés. Et de baptiser d'eau et du Saint-Esprit. Maintenant, ça développe l'essence de l'apostolicité de l'Église, de Christ. Cette apostolicité est composée, d'une part, à la profession et à la proclamation véritable de l'Évangile de Jésus. Cette apostolicité est composée, d'une part, à la profession et à la proclamation véritable de l'Évangile de Jésus. Sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour. Et d'autre part, il y a l'activité des apôtres de Jésus jusqu'à son retour. C'est-à-dire que les apôtres de Jésus sont à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Ils ont reçu de Jésus la mission et l'autorité d'enseigner et en son nom de pardonner les péchés. Jésus de célébrer la Sainte Seine. Et de baptiser d'eau et du Saint-Esprit. Ils ont eu la mission de préparer l'Épouse de Christ. Cet, cet enseignement a rendu l'Église de Christ forte. Et les fidèles persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et les fidèles persévérer dans l'enseignement des apôtres. Bandimi bazaliko umela ya mateya Dans la communion fraternelle. Nabomoko ya bondeko. Dans la fraction du pain. Nabukaboli lipa Et dans les prières. Npe na kobonde la. Aujourd'hui encore nos communautés sont équipées de dons particuliers. Namokolo mwelelo masanga na biso e melipe banguya ya na ndenge. Les enfants de Dieu sont unis les uns les autres. Bana ya Nzambe bazaliko sanga na moko na basusu. Et l'activité du Saint-Esprit les pousse à persévérer aussi dans cet, dans cet enseignement des apôtres. Et comme les premiers chrétiens, et aussi, ils sont tenus dans la communauté. Ils participent à la fraction du pain et dans des prières communes. Nous pouvons constater que pour être debout au jour du Seigneur, il faut suivre l'enseignement des apôtres. Et c'est l'amour de, de Dieu qui nous unit les uns les autres. La Sainte scène le corps et le sang de Christ restent au centre de tout événement jusqu'à son retour. Nous commémorons son sacrifice et nous en sommes très reconnaissants. À cela, peut-être, il y a une question qui se pose. Maintenant que nous ne participons plus à l'enceinte, depuis un certain temps. Qu'allons-nous devenir par la suite? la porte patriarche donne la réponse dans son circulaire du 19 mars 2020 le 19 mars 2020 si vous me permettez que je lise un extrait je sais que beaucoup de fidèles souffrent d'être privés de la scène jusqu'à la fin de cette pandémie je partage leurs souffrances étant moi-même confiné à mon domicile jusqu'à nouvel ordre. Mais permettez-moi exceptionnellement de rappeler ici ce que j'ai écrit pour les services divins du 5 janvier de cette année. Dans l'affliction, nous faisons confiance à Dieu. Il nous a délivrés et nous délivrera encore. Nous ne savons pas pourquoi Dieu permet une telle situation, mais je suis certain que cette période de déserte spirituelle nous permettra de réaliser plus que jamais à quel point les services divins, le ministère ordonné et la Sainte Seine sont importants pour nous. Faisons confiance à Dieu, il s'est toujours donné à ceux qu'il l'aiment ce qui est indispensable à leur salut. Na et Bandimi Mingi Mpona Kino Oyo. Nazaliko kabola na bango mpasi oyo mpo ngai mokope nazali ya kokangama na ndako na ngai kinotango tango mibeko ya sika ekopesama kasi bo pesanga iyi nzela nazongela maye oyo na komaka mpona na losambo ya mokolo ya mitano ya sanza ya yambo na mobu oyo tozali na yango mokanda ya mibale ya bakolinto mokapo ya yambo eteni ya zomi. Ezalinde nzambe moto abikisa ki biso naliwa ya somo. Pe ye kaka moto akobikisa biso lisusu. Ya solo to tjeliye motema te akobanda akobikisa biso tango nyonso. Toyebite mpona nini nzambe andimipo ete likambo ya boye ekoma. Kasi za na kondima ete tango oyo ya bozangi bilei ya mulimo ekotinda biso to sosola ya solo ete losambo basali ya nzambe baye ba pesa melabiso mpe molei mosantu ezali n'tina mingi mpona biso Tote la nzambe motema ayebi ko pesa tango nyonso na ba oyo ye alingaka oyo a à ceci je peux compléter l'exhortation de notre rapport de district lors du service du vin du 28 juin 2020 le juin au début on croyait que ça va prendre un peu de temps seulement mais ça fait maintenant près de trois mois et deux semaines, nous sommes toujours à l'attente. Alors tout dépend de la façon dont nous occupons notre période d'attente. Le peuple d'Israël attendait aussi le retour de, de Moïse quand il est monté dans la montagne à la rencontre de l'Éternel. C'est dommage qu'ils n'ont pas bien occupé leur temps d'attente jusqu'à fabriquer le veau d'or. Mais contrairement à David qui avait bien préparé disons, son investiture comme roi. à partir du temps de son onction jusqu'au temps disons, de son intronisation comme roi roi d'Israël. Il s'était bien préparé pour ce qu'il attendait. Chers frères et sœurs, ne gaspions pas notre temps d'attente. Une fois que tout revient à la normale, nous devons comprendre l'importance des services divins. de pourquoi Dieu nous donne-t-il des frais du de ministère Quelle valeur y a-t-il dans la Sainte Seine C'est ça qui fera qu'un changement en nous s'opérera. Nous deviendrons vraiment des êtres nouveaux. Parce que nous avons compris quest ce qui se passe pendant cette période d'attente. Et la communauté entière reste unie. Tous les membres aspirent au retour de Christ. Même si nous avons des opinions différentes, Mais l'espérance au retour de Christ, vit à chacun de nous. Parce que Jésus lui-même est au centre de son Église. Et tous les apôtres du monde entier sont unis. Ils travaillent dans la communion et dans l'unité. En plus, nous tous, nous avons le même but. Bisonyoso to zalikaka nanti namoko oy to zaliko landa la vie éternelle bomo alors par rapport à la parole de ces jours, yango na lilo ba yamokolomwalelo elle construit 4 murs autour de notre foi yango ezaliko tonga ba mire mineyi onasima ya bondi minabiso nous citons l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, et les prières. Nous devons faire un effort pour construire ces quatre murs autour de notre foi. C'est là notre persévérance pour nous tenir au jour du Seigneur. Et il nous acceptera dans son royaume. Amen. Amen. Je ne suis pas seul... Nous avons en compagnie de, de l'apôtre Christophe Kabongo. Je l'invite à nous servir et la chorale peut préparer le Je l'invite à nous servir et la chorale peut préparer le chemin. frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne pouvons que déposer notre profonde gratitude à cet hôtel de grâce, car le Seigneur nous a donné encore l'opportunité de partager sa parole dans sa maison. Nous remercions également notre apôtre d'avoir édifié notre foi à travers la parole de ces jours. Il est question de la persévérance. Mais je me suis posé la question Que signifie persévérer Parce que si nous ne pouvons pas comprendre le sens de persévérer, la parole de ce jour n'aura pas une importance dans notre foi. Selon la tradition, persévérer veut dire continuer de faire ce qu'on a résolu d'un acte volontaire répété. Cela veut dire que lorsqu'on persévère dans quelque chose, on est résolu de le faire parce qu'on connaît pourquoi on doit le faire. Et tous les actes qu'on est en train de poser... ...détermine cette persévérance-là. Cela me pousse à penser au vœu de confirmation. Il est dit ceci. Je renonce au diable à toutes ses œuvres et manifestations. Et je me donne à toi, ô Trinité divine. Plus loin, il est dit, avec la sincère résolution de te rester fidèle. Le même engagement est pris lors du baptême d'eau et du baptême de Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui se présente devant le sacerdoce pour obtenir le baptême d'eau. Il s'est déjà résolu de suivre le Seigneur fidèlement. Et notre fidélité est expliquée ici par la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, qu'en est-il de notre résolution actuellement L'apôtre nous a parlé de cette période difficile où la parole de Dieu n'est pas enseignée comme il se doit. Est-ce que nous recherchons encore les voies et moyens pour écouter cette parole-là Je vais chuter avec la parole adressée à l'église de Philadelphie. Là, il est dit, « Comme tu as gardé mon commandement de persévérer. » À mon tour, je te garderai à l'heure où la tribulation va être déversée dans le monde entier pour éprouver tous les hommes ici-bas. Parce que l'apôtre a conclu en disant que notre but est le seul à savoir rester en communion éternelle avec Dieu. Faisons un effort pour que notre Engagement. notre résolution reste comme telle. Et que nous fassions tout pour rester fidèles à l'enseignement, à la fraction, à la communion fraternelle et à l'ensemble de prières Et nous hériterons le royaume promis. Amen. Amen. La persévérance a aussi certaines exigences. Nous devons respecter notre vœu que nous avons accepté le jour du baptême ou de la confirmation. Nous devons respecter notre vœu que nous avons accepté le jour du baptême ou de la confirmation. Nous devons pratiquer l'amour de Dieu qui a été déposé dans nos cœurs le jour du Saint-Esprit. Nous devons apprendre à nous réconcilier les uns des autres. Nous devons pardonner et accepter le pardon des autres. Nous le demandons aussi dans la prière de notre Père. Quand nous demandons à Dieu de nous pardonner les péchés, nous devons faire de même aux autres. C'est ça qui fait que nous serons forts dans les, les épreuves. Même dans la prière, il y a quatre parties. Il y a l'adoration, le remerciement, les demandes et l'intercession. Cette prière nous unit aussi les uns les autres. Si moi je prie pour le prochain, je sais que les prochains prie aussi pour moi. Et si toute la communauté commence à prier les uns pour les autres, cette prière sera fervente et efficace et Dieu exaucera. Nous avons confiance en notre Dieu. Même là où les choses ne marchent pas normalement, Dieu intervient à un moment venu. Alors, nous devons aussi apprendre à pardonner notre prochain. Parce que Dieu nous pardonne aussi. Mais avant le pardon, nous devons préparer nos cœurs à la repentance. Nous devons même à cet instant, nous devons toucher le fond de notre cœur pour essayer de voir comment nous avons marché devant Dieu. Et quelles décisions allons-nous prendre pour que dans l'avenir, nous puissions être droit devant lui. Par notre imperfection, ça peut arriver que nous n'arrivons nous, nous pas à ce que nous cherchons. Mais Dieu regarde aussi l'effort que nous consentons pour fuir les péchés. Alors pour préparer nos cœurs, la chorale va chanter les cantiques de repentance.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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Merci, bon Père Céleste, pour les pardons. Ça nous rapproche devant toi. Dans l'espérance d'être près de toi éternellement. Et nous attendons avec persévérance le retour de ton Fils Jésus-Christ. Accompagne-nous dans toutes circonstances. Que ta parole nous exhorte. Que ta grâce nous couvre. Et que ton amour paternel nous accompagne. Nous voulons aussi pratiquer cet amour entre, entre les uns et les autres. Et nous cherchons que tu nous. Nous soutiennent pour que nous puissions garder la foi jusqu'au retour de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous pouvons clôturer les services du par une courte prière. À la fin de ce service du vin, nous te disons encore merci. Tu nous as donné une nourriture spirituelle. Ta parole nous a fortifiés. Cela a renforcé notre communion fraternelle. Et notre espérance pour le retour de Christ. Donne-nous la force de persévérer jusqu'à la fin. Écoute la prière de tes enfants, Père. Yo, yo yabana bayo, tata. Assiste ceux qui sont dans l'affliction. Ba, les malades et ceux qui sont en deuil. Ba, bazaliko, bela, pe, ba bazana, bisika, yama, Nous continuons d'attendre que tu changes les données. Nous continuons d'attendre que tu changes les données. Pour que nous puissions revenir avec joie dans la communauté. Ensemble avec tous les frères et sœurs. Bénis l'offrande et les sacrifices de tes enfants. Que ce soit visible ou invisible. Toi qui connais toutes choses. Accorde la paix dans la maison de tes enfants. À chaque instant, ils ont besoin de toi. Donne-leur ce dont ils ont besoin. Accorde-nous la protection de tes anges sur le chemin de retour. Dans l'unité avec nos, nos apôtres, l'apôtre de district et l'apôtre patriarche. Que leur prière nous couvre. Le sambo na bango et biso. Exauce-nous au nom de Jésus. N'dime la biso nankombo ya Jésus. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Bonzenga ya Jésus Christ. L'amour de Dieu. Bolingo ya Yanzambe. Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Mpeo Moko, Yamolimo Mosanto, Eza Lanabino Banso. Amen. Oh Le les peut chanter les vis pe